Étant donné qu'il n'y a aucune autre présentation de visiteurs, déclaration de députés, leeds Granville, je voudrais féliciter tous ceux qui ont aidé Brockville, qui a obtenu pour le concours de hockey. Nous, cela a maintenu l'attention de toute la ville. Plus de 1300 nominations, quelques 20 venaient de Brockville. Quel hommage à Brookville et aux jeunes professionnels. Samedi soir, ils ont compté, ils ont finalement accompli leur objectif. Oui, ils ont allumé les lumières. Ils ont allumé toute la municipalité et utilisé notre sport national pour encourager tous. C'est d'aider le comité du parc d'avoir un 3 sur cette aréna. Et nous, ils ont joué contre les, les anciens de Montréal. Ils ont recueilli 43 000 Puis un autre 25 000 a été donné par Kraft. Nous voulons que cet endroit, nous voulons recueillir davantage un autre 100 000 Allez sur le site Web. Ça commence à 9 heures le matin et ça se termine lundi. Votons tôt, votons souvent. C'est un défi à tout employeur avec un ordinateur. Nous voulons vous assurer que tous les employés ouvrent une session pour voter, pour que Oakville, Brockville soit euh, le premier endroit pour une collectivité plus forte et plus dynamique. Député de Essex, je voudrais. J'ai eu l'occasion de visiter le sud-ouest de l'Ontario et en tant que porte-parole pour notre parti, j'ai parlé à la Chambre de commerce et à ses à Sarnia, Rick Trudeau, Mark Lomney, David Moody et le nouveau président élu, M. De Silva. Il y a eu des questions sur les infrastructures pour stimuler l'économie et faciliter finalement la création d'emplois dans la région. Et également, on a parlé des infrastructures, de la création d'emplois, de la loi sur l'énergie verte pour avoir d'excellents projets dans, et ainsi que le programme d'échange et de plafonnement parce qu'ils ont des inquiétudes. C'est un endroit extraordinaire et cela a joué un rôle important dans le sud-ouest de l'Ontario. Il y a eu des questions sur l'énergie. Puis nous sommes allés à Windsor pour rencontrer le réseau commercial de Windsor. Et nous voulons savoir pourquoi le ministre a ignoré le corridor d'innovation du sud-ouest de l'Ontario. Pourquoi n'allez-vous pas à Windsor et dans la région pour créer des emplois? Un grand nombre de partenariats, stimulation de l'économie, partenaires avec les nouveaux acteurs du milieu et ainsi de suite. Déclaration de députés. Député de Kitchener Sans, je voudrais vous partager une histoire. Arrêtez la pendule à tous les députés. Il y a quelqu'un qui veut faire une annonce. Merci. Kitchener merci. Je voudrais partager avec vous ainsi qu'avec les députés concernant des événements dans ma circonscription en appui aux réfugiés déplacés par le conflit syrien qui se sont établis dans ma collectivité. Au cours du dernier week-end, un concert bénéfice pour le cœur et la famille a été un succès. Comme vous le savez, le gouvernement a atteint son objectif de 25 000 Syriens, soit par année par le gouvernement ou les familles privées, en Ontario, notre objectif c'est d'établir 12 000 réfugiés. Kitchener n'est pas le plus grand centre en Ontario en tant que centre d'établissement, mais nous avons été sélectionnés parce que nous faisons de façon excellente ce travail. Nous avons le cœur grand et nous sommes prêts à ouvrir notre portefeuille et des, des agences à ma collectivité. Je rencontrais les coordonnateurs et qu'ils font un excellent travail pour bien accueillir les nouveaux arrivants, les aider à trouver une nouvelle maison, trouver une école et faciliter leur, leur adaptation au Canada. Plus de 12 000 réfugiés sont venus dans notre région. Nous, j'ai Eu l'occasion de participer à, à un, euh, un pique-nique euh, où de la cuisine euh, syrienne nous a été offerte. Tout a été magnifique. Nous, au lieu d'établir des murs, d'ériger des murs, nous établissons des ponts pour accueillir cette population. Député de Prince edward merci. Il y a plus d'une semaine, un examen environnemental créé pour. Euh, la, la gouvernement libéral, parce qu'il a été refusé, parce que cela a été un effet nuisible sur l'écosystème. Et cela n'a pas été l'entreprise allemande derrière le projet d'informer qu'ils vont euh, abattre des arbres la semaine dernière, malgré la, la contre-expertise du gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement et demande à l'entreprise qu'ils ne peuvent pas commencer tant qu'il n'y aura pas de l'évaluation environnementale approuvée par le gouvernement. La compagnie a ignoré l'approbation et qu'il allait et poursuivre le gouvernement. Des experts ont dit que ce projet aura des effets indésirables sur les espèces charismes. Pourquoi y a-t-il encore un programme libéral où les règles s'appliquent uniquement auxquelles le gouvernement veut que s'applique? Les gens de ma circonscription veulent savoir si le gouvernement va respecter la loi et se conformer à l'étude environnementale. Si vous êtes une entreprise que votre gouvernement aime, les règles ne s'appliquent pas. Nous avons recueilli des centaines de milliers de dollars pour lutter pour cette poursuite. Je demande au gouvernement... De, de retarder toute construction et l'abattage de bois. La loi, c'est la loi, M. le Président, député de Toronto, Danforth, ce matin. J'ai rencontré la presse pour, pour présenter la loi de Jonathan. Cela va permettre aux employés d'avoir un congé sans, euh, sans salaire jusqu'à deux ans, jusqu'à maintenant, les gens, les personnes peuvent avoir un congé lorsqu'il y a un accident et finalement les familles maintenant doivent être en mesure de retourner au travail après 10 jours. La loi s'appelle Jonathan Law parce que ce jeune est mort de cancer en 2013. Il avait 16 ans. Son père, sa mère, était partie, faisait partie de la conférence de presse parce que nous voulons adopter ce projet de loi. Je voudrais remercier la famille Jonathan Law ainsi que les familles endeuillées pour leur fils. Je voudrais remercier Caroline, qui est le président de la famille deuil de l'Ontario pour tout le travail de recherche qu'ils ont fait. Et vous avez fait beaucoup de courage, vous avez fait preuve beaucoup de courage et de compassion pour venir ici aujourd'hui. Député de newmarket Aurora. merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole en chambre. Premièrement, de souhaiter joyeux anniversaire à la Journée internationale des femmes. L'année dernière, à la réunion des Indiens, j'ai reconnu 12 femmes et filles dans ma circonscription parce que ça faisait partie de la reconnaissance envers les filles et les femmes. Nous avons entendu des témoignages d'un grand nombre de personnes de la musique. Ce programme reconnaît la réalisation des jeunes femmes et des femmes pour inspirer un grand nombre de femmes et de filles dans notre collectivité. Ces récits biandaires ont inspiré toutes les personnes. Ils sont un rôle positif, pas seulement pour les femmes et les filles, mais également pour les hommes et les garçons. Je voudrais profiter de, de féliciter... De quatre filles de ma région qui ont reçu cette récompense Beverly Farco, Robin Taylor-Smith, Dency Black, Jennifer Copley, Lexi Benololo, Amanda Benololo, Sanam Julien, Mojani, Cheryl Fraser, Lian Chiavo, Melanie Bell, Manon Labrec et Viviane Rissi. Merci à chacune d'entre vous pour votre dévouement pour faire de notre collectivité un meilleur endroit pour vivre. Vous êtes une inspiration à nous tous. Je voudrais remercier également Deborah Scott, la présidente de la Chambre de commerce, pour son travail de maître de cérémonie. l'année J'espère que l'année prochaine, l'événement sera encore plus exceptionnel. Yoronne Bruce, aujourd'hui, je suis fier de reconnaître les réalisations des personnes de ma circonscription. Ils ont aidé à renforcer les partenariats dans ma circonscription, le printemps dernier, le conseil de développement et le conseil municipal ont appuyé une stratégie de développement stratégique. Depuis, dix partenariats dans ma région ont permis d'identifier des possibilités de croissance et ont déposé des activités à l'école qui sont conformes. Cette démarche collaborative va permettre aux municipalités et les organisateurs et des porte-parole du ministère, ils ont fait un travail de facilitation. Ces partenaires ont consacré des efforts pour établir des liens de confiance, faciliter le leadership, renforcer le développement économique et explorer des mesures économiques. Et cela a reçu déjà l'attention des porte paroles du ministère. À la conférence, les officiels ils ont eu un groupe d'experts sur le développement stratégique et ils ont mis à jour tous les progrès réalisés dans la région au cours d'un déjeuner. Il y a eu des invités et des spécialistes de Nouveau-Brunswick qui ont parlé d'un réseau d'entreprises pour attirer les entreprises dans la région. Ce sont des, des initiatives pour faire de la collectivité locale plus dynamique. Merci, Monsieur le Président. Député Monsieur le Président, yesterday I tabled my motion. Hier, j'ai déposé une motion Et cette année, oui aujourd'hui, lors de la Journée internationale des femmes des Nations unies, Madame McPhail, comme vous le savez, tout le monde connaît Agnes McPhail. C'était la première femme députée et d'un Parlement provincial en Ontario, élu en 1943, ainsi qu'un autre collègue, Ray LePage. Ray a été élu en 1943. Pendant ces dix ans, elle a fait une contribution importante pour la parité des femmes et l'environnement. En tant que députée, elle, a, elle voulait avoir la parité salariale. Elle a dit que les femmes à la maison devraient être rémunérées. Elle a également prétendu qu'après la guerre, que les gens après la guerre devaient être en mesure qu'ils seraient en mesure de continuer à travailler. Il a été une personne en avance sur son temps et pendant ses deux ans en chambre, elle a été le porte-parole d'enjeux comme la pollution et la forêt. Agnes était le champion euh, infatigable des femmes élues en 1943, elle a perdu en 1945 mais a été réélue en 1948. Grâce à sa carrière exceptionnelle, elle a permis euh, d'adopter la première loi, sur la parité salariale, en 1951. Je voudrais conclure en disant qu'on peut inspirer, suivre l'inspiration de ces deux femmes par leur présence sur le terrain en chambre. Tropical... Député des tobacco J'étais très heureux d'annoncer une association des handicapés dans l'Ontario que j'ai rencontrée qui, re qui a reçu 75 000 crédits de la Fondation Trillium. Excellente nouvelle pour cet organisme exceptionnel. Et cet argent sera utilisé pour développer leur projet pilote, un nouveau site web pour aider les Ontariens qui ont une difficulté d'apprentissage, de service. Le modèle va suivre les services. Pardon. Le programme va suivre les modèles utilisés sur le site Web, l'utilisation d'outils informatiques. Ainsi, ils ne seront plus isolés géographiquement et pourront mieux vivre leur handicap. Et cela va permettre de payer certains personnels le développement d'outils et ainsi que les faits d'hébergement du site Web. C'est un lien pour tous les programmes, ainsi de toutes les associations de difficultés d'apprentissage en Ontario en appui aux élèves et aux familles. C'est un organisme enregistré qui va améliorer la vie des jeunes, des enfants qui ont un problème d'apprentissage. Ils offrent des ressources et des services, des informations utiles et des produits pour aider les gens qui ont une difficulté d'apprentissage et de troubles d'attention. Je suis très heureux d'avoir cet organisme dans ma circonscription mais je suis également très heureux que le nouveau site Web va ouvrir d'autres appuis à des jeunes marginalisés ainsi qu'à des adultes et à des amis et à des adultes qui les aident. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration.